Et tout le monde est bienvenu pour cette vidéo réelle du chapitre 1063 de One Piece Donc c'est parti, moi je lis sur Manga Plus Et puis vas-y on y va Alors, ma seule famille Ok, attends c'est qui qu'on voit là Ah c'est les enfants de Big Mom et tout, ok donc c'est les petites histoires Ah je me suis... <rire> comment ils sont gros Car un mode chopper il est passé en mode Kung Fu Attends, c'est qui à droite C'est Bonnie Bonnie est là avec eux Ah ouais, Bonnie aussi et tes comment c'est frais Ils en mettent du temps les autres La machine à cuisiner devrait les épater Orange, j'ai peur qu'elle énerve Sanji. Ah, oh, j'avoue, parce que Sanji, c'est le, le cuisinier traditionnel. Vous avez bien mangé tous les quatre Vos ventres sont sur le point d'éclater. Non, chez moi, c'est normal. <rire> ah, c'est Jimbe? Non. Attends, quoi Ah, tous les quatre Ah, ah j'ai capté, parce que Jimbe il aime pas manger, mais il est toujours gros. Ah ouais, ça veut le faire. <rire> ok, ok, chien recycleur. Ah, carrément, ils ont un chien pour... Ah ouais C'est vraiment un environnement technologique, quoi. Sur ce, le travail m'appelle. Je dois retourner jouer les brutes. Comment ça jouer les brutes Drôle de travail. Qui sont ces gens C'est qui eux Très certainement des chercheurs, vu que nous sommes dans un laboratoire. Il y a quelques instants, les lieux étaient encore déserts. Si ça se trouve, tout le monde se méfiait de nous. Ah ouais du coup les gens ils commencent à sortir. Leurs habits paraissent épais pour une île si chaude. Qu'est-ce que se passe-t-il Le fils. Comment ça Pourquoi il est habillé en mode SSG Ouah, wow, c'est super léger Et on est au frais Quoi Où as-tu trouvé cette tenue Mais c'est les vêtements de.. <rire> est un... Pourquoi il est habillé euh, en mode SSG ici. Ah, mais il est parti se servir. En même temps, plus il mange de la viande. Et il se gêne pas, le poteau. Hein. D'abord, une machine à nourriture. Et maintenant, à vêtements. Ça tombe à pic. Les miens sont tout poisseux à cause de l'eau de mer. Mes goûts, va pour la tenue de combat. Ouah, ça va. Je peux me déshabiller toute seule. Wesh, la machine, elle veut la déshabiller. Quelle lé... Wesh, non. L'auteur, il a abusé du bail, là. Offre oh, Le fan service, frère, c'est trop. Quelle légèreté. Ces bottes me donnent le sentiment de flotter. J'ai opté pour la tenue tropicale. Ça fera un déguisement parfait. Même si j'ai l'impression qu'on nous a déjà repérés. Ah ouais, même Thiopper. SSG. Ouah, peur et, et Jimbe. En plus, tu convois la trace du, de la marque du, de l'équipage du soleil. là C'est le futur. Ah ouais, mais là, vraiment, la technologie. En fait, ils sont dans un, dans un environnement complètement technologique. Bien, nos routes se séparent ici. Et je vais m'en vais chercher des armes et questionner Vegapunk. C'est qui qui part Ah, c'est euh, Bonnie. Ok, ok. Voilà l'ours. Un ours Je me demande s'il en a après nous. Peut-être que je me faisais des idées. Ah. Oh c'est Kuma Enfin c'est le, le modèle de Kuma Police Wouah <rire> Wesh le flow En mode Kuma On se tire il va se mettre à courir Mais pourquoi il est en train de les courser <rire> Attends ils vont s'enfuir là Wesh un canon laser Il va faire un laser Délit de gris Quoi Délit de grivelerie? Vol de vêtements Quoi il fallait payer Mais ils sont invités non C'est pas le, la meuf la Atlas je crois C'est pas elle qui les a invités ouais, Je sais pas On a mis un coup dedans et c'est sorti Ça mon vieux c'est la dégradation de matériel ça mérite qu'on nous exécute Je trouve ça un peu trop sévère. Wesh, quand même, non, j'avoue. Le moindre truc, il y, y a un gros un gros pacifista qui arrive. Police et tout. Non, c'est abusé. Il faut y poster si on ne veut pas y rester. Tu as raison, on est dans une situation de légitime défense. Enfin, si on oublie qu'on est des pirates. Pas le choix, désolé, l'ami. Oh, en mode, il, il a mis... Euh, il va faire un gom-gom éléphant -gom gun. Wesh. Gom-gom Attends, c'est qui c'est qui qui est venu, là Donc, lui, il dit ça, ok, l'attaque, la, elle est partie derrière. Non, mais... Non, mais, oh, tu fais quoi, Bonnie Le type a un laser, j'ai bien le droit de lui mettre un coup de poing. Wow, la référence C'est une référence à la scène à Sabaudi. Même quand Zoro, il allait il allait tuer un dragon céleste. Mais il y a Bonnie qui l'a décalé au dernier moment. Waouh la référence de fou C'est mon père. Quoi C'est Kuma, ça c'est pas en mode son, son apparence. Mais, mais Kuma, il est pas avec les révolutionnaires, normalement Il est ma seule famille, ce père transformé en cyborg dont tu parlais, c'était Kuma. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Ne reste pas là, imbécile, c'est un pacifista. Mais oui, mais moi, je me dis c'est un pacifista. Ou alors, peut-être que c'est elle, vu que hum, elle a pas revu son père depuis longtemps. Elle commence à, à s'imaginer qu'il est là et tout. Et du coup, en réalité, c'est pas lui, quelque part sur, sur les eaux du Nouveau Monde. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, quand, quand ça, ça montre un... Autre chose, oh frérot ça va être très intéressant ça. En plus sur la page de trucs, on avait vu Barbe Noire avant de commencer le chapitre. C'est peine perdue capitaine. Ah c'est Trafalgarlo Au prochain impact, la pression hydraulique boira notre navire. Remontons à la surface, on ne peut plus leur échapper. Direction la terre la plus proche au nord-est. Mais c'est quoi, quoi tous ces trucs là Pourquoi il y a autant de tornades et tout La mer elle est agitée Non je pense qu'il y, y a autre chose. Prépa... Mais pourquoi il y a l'eau en mode meuf Quoi Préparez-vous à livrer combat plus vite que ça. Mais, mais juste avant, on voyait le vrai lot. Ah non On voyait pas le visage. Attends, attends, mais c'est la même personne. Mais pourquoi il a un visage de meuf Et même Bepo, derrière, il a... On dirait une meuf. T'es mignon à croquer, capitaine. La ferme où je vous dégomme. Oups, on en a trop dit. Peut-être que c'est Iwankov, la révolutionnaire. Peut-être qu'elle lui a fait un truc. Il y a... Ça, je vois pas ce que ça peut être. Ouais, oh, je suis infecté aussi ne touchez pas les contaminés, les effets de... Ah, c'est une, ma... une maladie Les effets de ce pouvoir se transmettent par contact. On va tous changer de sexe. Pas si j'applique ce que j'ai appris au cours de la bataille contre les empereurs. Il y a une bataille contre les empereurs Ah, il parle de Wano, bah oui. Ce sort de pouvoir être brisé, car tout pouvoir perd son efficacité face à un fluide trop puissant. Nous avons refait surface, capitaine. Ah oui, il redevient homme. Attends, mais ça me fait réaliser une dinguerie si tout pouvoir perd son efficacité face à un fluide trop puissant, ça veut dire que le pouvoir de Sugar, la meuf dans l'arc Dress Rosa, qui permet de toucher tout le monde et les transformer en, en, en jouets sur des Yonko, ça marche pas vu qu'ils ont un acquis trop puissant. D'accord, parce que je me dis, ce pouvoir il est trop cheaté. Mais du coup, il y a quand même des compensations qui font que c'est pas aussi simple que ça. Donc forcément, l'auteur, il, il en même temps, ça aurait été trop facile. Il est pas con. Oh, la maladie a été levée. Cet homme voit bien ses 3 milliards de berries. Ah ouais, du coup, il a réussi à redevenir homme. Ah bah, beau gosse. Et oui, lorsque quelqu'un parvient à se libérer du mal, ses anticorps se révèlent tout aussi transmissibles. Ils tous. Ah ouais, mais lui, il est malade de toute façon. Le docteur, frère, il y a une maladie de je sais pas quoi sur un cheval. Sur un cheval diabétique, mon pote. On oh, Laisse tomber. Elle vous a plu la maladie qui transforme en femme Borges, je nous emmène sur l'île. Ils vont sur quelle île Il y a quelqu'un à l'intérieur des terres. L'île de la ruche. <rire> Les pouvoirs du fruit de la force sont vraiment géniaux. Il a mangé un fruit du démon Borges, il a un fruit. Attends, attends, attends. Donc Borges. dire qu'il était très fort physiquement En plus, il a un fruit du démon de la force Ihiha, c'est Bourges, il a soulevé une montagne Mais à quel moment il a débarqué Il a soulevé une montagne Mais wesh, comment ça Une force herculéenne, la capacité de rendre malade, la faculté de se téléporter grâce à leur chasse, au fruit du démon, donc en fait, ah c'est tous leurs fruits du démon, ça veut dire le, le médecin de l'équipage, c'est lui qui leur a envoyé la maladie de, enfin le truc pour euh, changer de sexe aux gens, et euh, d'accord Par contre, se téléporter, c'est qui qui peut se téléporter Ils ont tous acquis des pouvoirs complètement barrés, je comprends pourquoi leur prime ne cesse d'augmenter, on va se faire écraser, il, il, attends, il est en train de leur balancer la montagne euh, Ah bah oui, du coup Chambles, il a juste à s'inverser avec des, des, des, des petites pierres ou je sais pas quoi, ah mais après la montagne elle est grande, donc il faut une grande room eh, ha, ha, ha, ça faisait un bail, Trafalgarlo. Eh, que fais-tu ici Ne dis pas ça, voyons. Nous sommes tous les deux de la génération terrible. Moi, je pense que c'est comme à Wano. Comment il s'appelle, le mec Hawkins, voilà. David Hawkins. Non, David Hawkins. Je sais plus. Je pense que c'est Hawkins. Chapeau de paille de kids. ou toi, je me doutais bien qu'après avoir quitté les pays de Wa, l'un de vous se pointerait vers... dans les parages. Un amiral Stronger dit que tu es trop lourd. Et je suis d'accord avec lui. Mais par contre, pourquoi il est en train d'écraser... Euh le docteur là sur le cheval et on voit voilà le, che le cheval il est complètement il est bizarre frère qui aurait dit que kaido et big mom je suis très de la sorte hein l'ordre du monde en est bouleversé quel spectacle jouissant Yéhaha, fruit du cheval de type zoan mythique version pégase Quoi Attends quoi donc barbe noire là il a son troisième fruit du démon c'est le fruit de pégase le Zoan de Pégase parce que on se rappelle, il avait le meilleur paramessia celui de Barbe Noire. Le meilleur euh, Zoan, euh, le meilleur Loga, le sien, donc le Yami Yami Nomi des Ténèbres. Non, qu'est-ce que je disais le, le truc de Barbe Blanche. Et, et mais, ça va pas dans ma tête, tu vois, ça pète parce que maintenant il a son Zoan. Moi, je pensais quoi Je pensais que pendant la guerre de Wano, il allait faire comme à Marineford. Il allait venir quand Kaido, il a un HP au dernier moment il a plus de vie. Lui prendre son Zoan de Dragon, et comme ça, il a les meilleurs Zoans. Mais du coup, quoi Attends, attends, attends, attends, attends. Mais frère, ça, ça prend une tournure tellement. Wesh, ouais, c'est une dinguerie Et en plus, forcément, il y avait les différents éléments qui font qu'on se dit qu'il y a les trois... Il euh, y aura trois fruits du démon. Mais du coup, c'est ça son dernier fruit du démon Et l'eau, en plus, qui est contre lui, mais il ne pourra pas rivaliser. En parlant de Kaido, il devait avoir un road pony glyph, non J'ignore combien vous en avez réuni, mais vous allez me faire le plaisir de tous me les donner. Tes conditions sont les miennes. Le vainqueur rafle la mise. Wouah... Et c'est fini. Mais c'est comme je disais l'autre fois, c'est révélation sur révélation. Donc le troisième, le fruit de Pégase. Mais encore une fois, c'est des, des éléments mythologiques qui renferment des pouvoirs incroyables. Et on va voir. Wow le fruit de Pégase. Vous réalisez là Le fruit de Pégase. Ça veut dire que là, ça va, ça va péter. péter. Ça va, ils ont tous leurs fruits. Et même, il y a Katharina Devon qui peut se transformer en quelqu'un. Donc oh là là là là là là. La dinguerie que ça va être, oh là la, là. Oh, la dinguerie de ce chapitre, il faut que, je... juste pour la review là, je vais faire la review, donc juste ici je vous propose de voir la review de ce chapitre, donc le 1063, et, et je vais, frère je vais être choqué, je vais réaliser plein de trucs, parce que là tu sais j'ai vu vite fait, mais là du coup quand je vais faire la review, je vais réfléchir sur ça, et je vais encore plus capter certaines choses, bon, en tout cas voilà je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à tout de suite